soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale moins x carré plus 6x moins 5. Une brave fonction du second degré. Premier point. Montrez que f de x peut s'écrire aussi comme moins x moins 3 au carré, plus 4. Bien sûr, pour tout x réel. Qu'est-ce qu'on va faire On va développer cette forme Bien sûr. Allons-y. On va développer cette forme. Moins x, moins 3 au carré, plus 4, égale moins a moins b au carré. Tout le monde connaît que a moins b au carré, j'appelle la formule, égale a carré moins 2ab plus b carré on utilise ici ACX et BC3 donc si tu nous fais X au carré moins 2 fois X fois 3 plus 3 au carré et plus 4 est égal moins X carré moins 2 fois X fois 3 moins 6X plus 3 au carré, 9, plus 4, égale, je fais disparaître les parenthèses, devant il y a moins, donc je change les signes de tous les trois termes de la parenthèse, moins x carré, plus 6x, moins 9, et plus 4, qui est égal, moins x carré, plus 6x, moins 9 plus 4, moins 5. Et nous voilà, on est tombé exactement sur la forme développée tout au début. Mais, comme je disais aussi ailleurs, cette forme qui va faire ses preuves l'année prochaine, ce qu'on appelle la forme canonique, contient une seule fois le x, une seule fois l'inconnu ou la variable. Tandis qu'ici, x apparaît en deux endroits et c'est plus embêtant. Bien, ça c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on veut Montrer que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x. Tout x réel, bien sûr. <rire> Quelle forme je vais utiliser C'est celle-là ou celle-là Celle-là est plus appropriée parce qu'il y a le 4. Donc, cette inégalité que je dois prouver est équivalente à moins x moins 3 au carré plus 4, inférieur ou égal à 4. Je ne fais que remplacer f de x par son expression. Est-ce que cette inégalité est vraie Et si je soustrais 4 dans les deux membres, cette inégalité équivaut à moins x moins 3 au carré inférieur ou égal à 0. Bien sûr, je soustrais 4 dans les deux membres. Est-ce que cette inégalité est vraie Qu'est-ce que vous dites C'est un nombre n'importe lequel, positif ou négatif, qui au carré, ça donne un nombre positif. Et avec un moins devant, évidemment, c'est un nombre négatif ou zéro. Donc cette inégalité est vraie. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x réel. En déduire que f admet un maximum sur r. Donc on vient de prouver que f de x qui est égal à moins x moins 3 au carré plus 4. On constate que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x. Réel. Hum, hum. Maximum, minimum. On va dire que 4, c'est juste une borne supérieure. F de x ne peut pas dépasser 4. Mais est-ce que f de x égale 4? Pour quel x? C'est facile. On vient de dire que cette chose, regardez, cette chose, au carré avec moins, c'est un nombre négatif. Mais je veux soustraire le tout petit nombre négatif. Quel le plus petit nombre négatif? Mais proche de 0. Mais c'est 0. Pour x égale 3, regardez, pour x égale 3, qu'est-ce qu'on obtient? f de 3 égale, remplacer tout par ici, x par 3, ça devient 0 au carré moins, moins 0 plus 4. Et on a trouvé le x pour lequel f est maximum, comme on peut constater aussi en tapant à la calculatrice. J'introduis la fonction f, forme développée par exemple, avec cette fenêtre que je vous conseille. On obtient cette courbe et la table de valeur, comme vous l'avez constaté, ça montre bien que le maximum de cette fonction est 4, quand x égale 3.